Ce projet de livre est né d'une rencontre hein, avec euh, des amis qui connaissaient des amis qui connaissaient la maison La Martinière et on m'a dit mais pourquoi tu ne ferais pas un livre je pense que ça peut les intéresser et puis voilà en résumé la, la genèse j'avais eu des propositions de projets de, projet de livres ou de films dans le passé que j'ai toujours esquivé pour plein de raisons qui sont les miennes. Euh, mais là disons que c'était le bon moment, c'était une belle maison, que c'était Maison la martinière et c'est pour ça que j'acceptais. Le livre un peu, est un peu une petite fenêtre sur euh, ouais, tout un réseau d'amis que, que j'ai tissé au fur et à mesure des années, que ce soit des photographes, euh, les grands photographes français que sont Benjamin Toir, euh, Sylvain Cazenave, euh, Greg Grabejac, Eric Chauchet, Tim McKenna et puis des photographes australiens, des photographes américains mais aussi euh, illustratrices, illustratrice, euh, des amis journalistes qui m'ont aidé à, à relire et reprendre certains de mes textes et euh, on a réussi à condenser ça dans un, dans un livre de 298 pages avec euh, pas mal de textes et pas mal de photos et c'est vrai que ça a été beaucoup de travail. Euh, je trouve que le, le rendu, au final, est assez sympa et vrai qu'il y a, par exemple, ouais, Soledad Bravi, qui est, qui est une, une amie et qui m'avait fait un, un dessin au, à la suite d'un repas qu'on avait fait, où on avait parlé de surf. Et euh, ce dessin, je l'ai affiché chez moi, il n'avait jamais été trop publié. Et puis je me suis dit, quand je me suis lancé dans ce livre, que ça pourrait être sympa d'avoir quelques dessins en plus. Et Soledad a gentiment accepté. Je ne suis pas journaliste de formation euh, j'aime bien lire euh, j'aime bien les livres mais je pense que ma plus grande légitimité c'est de raconter des, des histoires des expériences que j'ai vécues des rencontres euh, et des gens que j'ai eu le plaisir de connaître euh, et effectivement je peux comprendre que c'est perçu comme un un document un peu hybride entre euh, le journal intime, euh, le carnet de voyage, euh, le livre de photos, c'est un peu tout ça, euh, mais c'est juste euh, le rendu ouais, de de ma vie, euh, mais je veux pas parler que de ma vie, il euh, y a une petite partie autobiographique là-dedans et forcément euh, c'est des textes que j'ai écrit, euh, mais euh, je parle aussi des autres parce que en fait, la vie, si on est tout seul, c'est pas très intéressant. C'est des textes qui ont été écrits pour le projet. Il y a eu certains textes que j'avais produits pour, pour d'autres projets. Mais c'est vraiment des textes qui ont été rédigés pour cette idée de, de livre. J'ai d'abord commencé par les textes en me disant qu'il y avait certaines photos qui pourraient magnifiquement accompagner tout ça. Mais je me suis d'abord posé sur les textes et c'est après qu'on a été travaillé sur les photos, gardant en tête qu'il y avait certaines photos que je connaissais bien. Il y en a d'autres que j'ai découvertes, certaines que j'ai redécouvertes pour, ouais, pour les voir rassemblées dans cet ouvrage aujourd'hui. Un voyage dans, dans des souvenirs, dans des anecdotes, dans des images qui m'ont marqué, telle l'image de, de Laird Hamilton sur sa grande planche avec cette petite rame de pirogue. Moi, c'est une image qui m'a marqué. C'était la première fois que je voyais ce qu'allait devenir, quelques années plus tard, le stand-up paddle, le surf de bois à la rame, qui est pratiqué par tant de gens aujourd'hui. Mais la première fois qu'on voyait une image, c'était une image de l'air d'Hamilton, avec une toute petite rame de pirogue. Et je suis très content d'avoir eu l'accord du photographe qui est Sylvain Cazenave pour faire republier cette image dans ce livre. Ma collaboration avec Hervé sur ce projet mais pour moi elle était euh, évidente, c'est quelqu'un que je côtoie depuis une petite dizaine d'années, c'est quelqu'un que j'ai que rencontré au travers de, de ses écrits, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le surf, sur le sport en général, euh, c'est pas un écrivain même s'il a fait des écoles préparatoires euh, littéraires, c'est quelqu'un qui a une carrière euh, dans l'armée française, dans les forces spéciales, euh, mais quand on m'a proposé d'avancer sur ce projet de livre, pour moi, c'était évident que c'était la personne qui me fallait à mes côtés pour relire et m'aider parfois à réécrire. Euh, ça a été beaucoup de travail. Il me le disait il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que je lui ai envoyé plusieurs centaines de mails très tôt le matin, parce que je suis plutôt une personne du matin. Donc euh, voilà, pour notre collaboration, ça a été très intéressant. Euh, il m'a dit que j'aurais pu m'en débrouiller tout seul, mais je pense que sans lui, je ne me serais pas engagé sur un tel projet.